par pure curiosité et, euh, et en fait en participant aux échanges euh, je me suis rendu compte qu'en tant que euh, bah, président de l'épiferie de Rénin, hein, en tant que citoyen et en tant qu'étudiant euh, j'avais mon mot à dire je suis là aujourd'hui parce que dans le cadre d'un atelier à l'école d'architecture de Rennes, on travaille sur la rénovation écologique du campus de Beaulieu. Et ce genre d'opportunité en fait nous permet d'être au plus proche des souhaits et des désirs des futurs utilisateurs. À la fois par l'intérêt que je porte au campus en général et à ce campus en particulier sur lequel je travaille et aussi par la place, ma place à l'université, qui est être au service culturel, qui nous fait qu'à la fois on est dans une relation très forte avec l'ensemble de la communauté universitaire, mais aussi dans un souci en fait, d'ouverture de l'université vers la cité. Je pense que chacun a sa place à l'université en tant qu'usager, en tant qu'engagé dans l'université.